C'est va je celle-là. On On va On va aller voir. On va aller ah ah ouais. ah ah ah oh oui, bah voir. On va On Salut on gars Salut gars Allez. Attention, avertissement jaune. Redouzons en pression s'il vous plaît. En garde. On va la tête. Ça va. En garde. Ça va. Bleu prêt. On va te rater. Alors. Moi j'ai vu une tête de bleu. Là, le fort, exact. Oh, juste en toucher. Le fort, je ne touche pas les deux dernières de jaune et de bleu. D'accord On ne touche pas les à... deux dernière qui pas. D'accord Je crois que c'est une jambe En garde Il me semble qu'il y a d'abord une autre chose à faire. C'est pas à C'est C'est jambes C'est Le de allez, tête de bleu sur les Regarde. Allez, on encourage les sœurs Allez, allez, allez, On, on Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, à allez, sur un score de 20 à 14, des oh oui oh quoi oh, oui, oui, oui. <rire> Merci à vous. Allez-y, on y va. Allez, c'est Salut, salut, vous salut, salut, arbitre. Vas-y Bref Faut respirer les garçons Peut-être Le rouge sur bleu Peut-être rouge sur bleu C'est rouge rouge sur C'est C'est un ça. C'est C'est un Attention, C'est un C'est un De rouge sur bleu. <rires> Allez Allez Laisse je bon désolé pour la première, ouais, je suis parti des Ouais, moi aussi On vient ouais. Combattez Allez, d'accord Allez moi j'ai eu un doute, très légère sur le côté on garde, est-ce que ça va On garde euh, C'est le jaune Non, on m'a. Non, on m'a. Bon, excusez-moi. Tête de deux jaune sur jaune. On garde Combatez Merci, monsieur. Ouais. Ah La petite partie qui vient de se jouer, il y a la tête de jaune sur mauve juste avant. Juste avant, c'est ce Ouais. C'est bien, allez Regarde Combattez. Mais mettez le mauve sur jaune. <rire> on Allez. Regarde. En fait, hein. Combattez. Halt, mettez le mauve sur jaune. Allez. <rire> à pas de match. Assesseur. <rire> Super Ça va Allez Victoire 3 à 14 de Chloé ouais Désolé. Ah, tu n'y entends Je ne parle pas. Alors. Alors. Alors. Alors. Alors. Alors. Alors. Alors. Alors. Ah, c'est parce que je suis en bleu, c'est ça ouais. ouais, je suis là, on va en <rires>